J'étais médecin de PMI 17 ans en région parisienne et c'est là que j'ai découvert le fléau de la surexposition aux écrans puisque les écoles, les crèches m'envoyaient de plus en plus d'enfants en difficulté et en posant la question aux parents de ce que faisait l'enfant dans la journée je me suis rendu compte que 90% d'entre eux étaient surexposés aux écrans. J'ai fait une vidéo d'alerte en 2017 qui a été largement relayée et médiatisée depuis, il y a toujours autant d'enfants en difficulté. L'information est passée, mais pas assez. Et donc, c'est très important pour moi d'écrire ce livre afin d'informer tous les parents, tous les professionnels de santé et un appel au gouvernement pour qu'il y ait des actions qui soient prises par rapport à ce fléau de santé publique. Parmi les troubles que j'ai vus, il y a des enfants fortement captés par les écrans, qui ont des parents fortement captés par les écrans, qui développent des troubles des interactions et des troubles de la relation. Ces enfants euh, peuvent être confondus avec des enfants autistes, et quand il y a un diagnostic qui est fait, puisque c'est un diagnostic clinique, qui n'est pas biologique ni d'imagerie, à ce moment-là, euh, de nombreux médecins diagnostiquent euh, des troubles du spectre autistique. Certaines associations de parents d'enfants autistes n'ont pas compris, ont déformé les messages, euh, ayant des enfants autistes, c'est quand même extrêmement douloureux et compliqué pour eux. Ils ont eu peur. Et donc c'est très important de, de renouveler ce message pour éviter les confusions de diagnostic et d'emmener tous ces enfants surexposés aux écrans dans des parcours de handicap d'autisme alors que ce sont des enfants surexposés aux écrans. Depuis ma vidéo d'alerte, il y a eu une dizaine d'études montrant clairement le lien entre surexposition aux écrans chez des tout-petits précocement exposés et troubles du spectre autistique. Alors dans mon livre, il y a énormément de témoignages de parents et de professionnels du monde entier. Il y a d'autres personnes qui ont écrit sur les écrans et qui n'ont pas fait ce choix, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur les écrans et qui ne sont pas sur le terrain, donc ils ne voient pas d'enfants ou ils n'en voient pas depuis très longtemps. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas tous d'accord, il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Il faut vraiment écouter, comme d'autres flots de santé publique, les professionnels de terrain qui observent et qui constatent les effets des écrans sur les enfants au quotidien et qui ont été euh, confirmés, confortés par plus de 5000 études dans le monde. L'intérêt des témoignages, c'est que les parents et les professionnels s'y retrouvent. Euh, ils se rendent compte que ce qu'ils vivent au quotidien avec leurs enfants ou avec leurs élèves ou avec leurs patients correspond au témoignage du livre. Et puis ça donne euh, vie et ça rend concret euh, tous les troubles que je dé décris. Ce ne sont pas euh, des troubles euh, imaginés, inventés ou exagérés. C'est vraiment le quotidien réel de parents et de professionnels. Il y a de plus en plus d'études. Elles sont quasiment toutes internationales et en anglais, peut-être pas très connues en France. Il y a une, euh, une numérisation très active hein, et intense de l'école depuis euh, quelques années. Et justement, plus il y a cette volonté, notamment euh, poussée par les EdTech, hein, ceux qui conçoivent justement tous ces logiciels éducatifs, de numériser l'école et de ne pas trop donner euh, du poids, aux lanceurs d'alerte comme moi qui, euh, euh, qui voulons informer, euh, prévenir sur les dangers des écrans. Donc plus l'école est numérisée et moins ils veulent entendre les messages de prévention. Donc j'espère que euh, le livre apportera euh, du poids pour vraiment euh, protéger les enfants euh, des euh, effets de la surexposition aux écrans. Alors avec ce livre, j'espère apporter beaucoup d'informations aux professionnels qui pourront davantage questionner l'environnement à chaque fois qu'ils seront en présence d'un enfant en difficulté. Car les professionnels de terrain remontent à un taux d'enfants en difficulté aujourd'hui de 22%. Et quand on pose systématiquement la question des écrans, on retrouve 95% de ces enfants surexposés aux écrans. Donc il faut vraiment que ça devienne un réflexe de se poser de poser la question des écrans pour donner la chance aux parents de tenter un sevrage d'écran pour leurs enfants et de voir le résultat si l'enfant est effectivement un enfant surexposé aux écrans. C'est très important, les parents et les professionnels trouveront de nombreux conseils par rapport à cette surexposition aux écrans, que ce soit en prévention, quand l'enfant naît, quand l'enfant est petit, mon enfant va bien, mais combien d'heures d'écran il peut faire, ou une fois qu'on découvre des troubles qu'on sait qu'il y a une surexposition aux écrans et qu'on veut tenter un sevrage d'écran parce que ce sont des outils très addictifs. Les écrans apportent du plaisir sans effort, ce que recherche le cerveau humain à tout âge, chez les petits et chez les adultes. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour les parents de limiter, voire de supprimer les écrans pour des tout-petits. Concernant les tout-petits, les écrans le privent de ses besoins essentiels, vitaux, pour se développer. C'est-à-dire des interactions humaines avec sa famille, avec ses parents, avec les professionnels de santé, et la découverte sensorielle du monde avec tous les sens combinés. Vous découvrirez dans le livre « Tous les troubles » engendré par la surexposition aux écrans, chez les tout-petits, mais aussi chez les enfants et les adolescents, puisque mon livre traite aussi des 6-18 ans. C'est un, vraiment un fléau de santé publique, c'est pour ça que sur le livre, j'appelle ça l'épidémie silencieuse, on estime environ à 300 000 nouveaux cas par an, les enfants surexposés aux écrans avec des troubles chez les 0-6 ans. Beaucoup plus que le syndrome du bébé secoué et beaucoup plus que euh, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Or, ce ne sont pas des connexions cérébrales détruites, ce sont des connexions cérébrales qui n'ont pas pu se faire. Donc c'est un trouble qu'on peut prévenir et qui est réversible, qu'on peut prendre en charge. Donc c'est très important que le gouvernement se saisisse de ce problème de santé publique. Et je demande à la fin de mon livre, avec le collectif Cause dont je fais partie, un grand plan national de prévention et de lutte contre la surexposition aux écrans des enfants. Avec donc la formation des professionnels, des campagnes d'information. Il faut marteler les messages sur les dangers des écrans tous les jours, autant que les gestes barrières de la Covid.